Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois sur euh, notre chaîne de Professional Git Alors voilà, aujourd'hui euh, je souhaite en fait vous montrer un peu euh, le site euh, bien sûr de Microsoft comme vous le remarquez et euh, bien sûr pour ceux qui sont intéressés de télécharger euh, n'importe quelle version de Windows, donc euh, ça sera sur ce lien. Bien sûr, on y accédant directement vous trouverez d'ailleurs la description ou euh, sur la description en fait le, le lien en question qui va vous permettre de télécharger mais directement ça va pas vous donner euh, on va dire toutes les versions de windows hein. donc seulement la dernière version windows 10 donc petite astuce peut-être que vous n'avez pas encore euh, pouvoir découvert euh, ou remarquer donc euh, c'est une astuce qui vous permettra on va dire d'avoir toutes les versions disponibles que vous pouvez bien sûr télécharger euh, sans aucun problème et pouvoir installer par la suite donc la manipulation elle est vraiment simple euh, ce sera on va dire via un script qui vous permettra de pouvoir le faire donc le script également sera dans la description euh, j'espère que vous allez pouvoir le télécharger et pouvoir euh, essayer d'explorer donc c'est tout à fait simple en accédant sur le lien ou sur la page en question n'importe où dans la page dans un emplacement vide on fait un petit clic droit on fait inspecter ça va nous donner bien sûr l'interface sur le côté droit ou en dessous ça dépend en fait euh, comment vous l'avez on va dire choisi on part directement sur console et on va aller copier le script tout simplement le coller c'est pas sorcier et on appuie sur Enter pour que ça soit validé. Donc, on peut fermer à présent avec la petite croix la partie qu'on a ouverte. Et voilà, vous avez toutes les versions disponibles depuis la version 7. Euh, voilà, la 8, 8.1, donc la 10, avec toutes bien sûr les versions Ultimate, professionnelle euh, voilà avec les langages également donc vous avez l'embarras des choix et donc euh, ça vous permet bien sûr de pouvoir les télécharger sans aucun problème on va faire un petit test direct juste pour voir si ça va se lancer ensemble donc euh, sélection par exemple euh, le windows 7 professionnel par exemple on confirme On sélectionne la langue, on confirme encore. Et on peut télécharger soit la version 32 bits ou la version 64. Ça dépend de votre choix. On fait par exemple la 64. Et voilà, donc un fichier ISO. Donc une image avec 2,70 Go. Donc on peut lancer. Et ça commence à se télécharger, comme vous remarquez. Voilà, donc on va faire pause parce que je ne suis pas intéressé pour l'instant de télécharger une version mais voilà c'est tout à fait simple donc j'espère que ça vous a plu et que ça va plutôt être utile pour vous n'hésitez pas de, bien sûr de mentionner ou de laisser des commentaires euh, voilà concernant cela et si vous avez bien sûr envie d'avoir des tutos euh, ou des, des, des solutions concernant certains services je serai disponible à votre écoute et n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.